Salut, je suis coach David Bonnel et je suis heureux que tu sois arrivé jusqu'à cette étape. Le cercle de la performance basket est une formation en ligne pour que tu deviennes meilleur et beaucoup plus performant. Je suis clairement numéro 1 du training basket en France et sûrement dans toute la francophonie. Personne d'autre en moins de 4 ans a organisé autant de camps et de formations. Donc c'est incontestable, je suis le numéro 1. Est-ce que tu penses sérieusement qu'une fille de plus de 80 kg peut te vendre un programme pour perdre du poids alors oui, on est d'accord tous les deux. Seul un numéro un comme moi peut te faire devenir plus performant. Je serai donc dans le cercle ton formateur. Mais j'ai une deuxième surprise pour toi. Parce que nous serons deux formateurs. Et le second est aussi numéro un dans son secteur, tout comme moi. Je serai avec mon ami Patrick Régulier, que tu connais peut-être déjà. Coach Patrick est traîneur pro et entrepreneur, tout comme moi. Alors comment on va faire, Patrick et moi, pour que tu deviennes plus performant D'abord, cette formation se fera sous un groupe privé WhatsApp. Nous ferons chacun notre tour avec Patrick pendant 30 jours, 60 minutes de formation, en vidéo ou en audio, sur un groupe privé WhatsApp. Nous répondrons aussi tous les jours à tes questions. Attention, attention, seules 10 personnes pourront faire partie du cercle. Sache que les 9000 membres de ma team ont reçu cette vidéo et qu'ils sont en train de la regarder tout comme toi. Je le répète, mais seules 10 personnes pourront faire partie de cette formation. Dans le cercle de la performance basket, nous t'apporterons des contenus de très haute qualité et notre expérience de formateur de très haut niveau pour que tu performes dans ta vie de tous les jours et donc forcément dans ta vie basket. Le cercle va donc t'apporter des réponses à tes questions, te donner de la motivation, T'inspirer, te guider, t'éclairer, t'apporter les outils qu'il te manque pour être performant, t'aider à trouver des idées pour avancer dans la vie, t'apprendre à mieux te connaître, te donner la direction, t'entraîner à devenir meilleur, t'orienter dans tes choix de vie et enfin, t'aider à mieux dominer le monde complexe qui t'entoure. Dans le cercle de la performance basket, en plus de répondre à tes questions tous les jours sur le groupe privé, nous aborderons, Patrick et moi, des thèmes essentiels pour que tu deviennes plus performant dans ta vie et dans ton basket. Je te donne quelques thèmes. Il y a par exemple la discipline de vie ou comment devenir plus performant chaque jour, la nutrition et la diététique de la performance et de la santé, l'entraînement basket ou pourquoi le training, le mindset basket. Comment t'entraîner tout seul et devenir meilleur Le développement personnel Comment devenir un vrai shooter performant Pourquoi fléchir au basketball La répétition et la mémoire musculaire L'éducation financière ou comment gérer son argent Et investir tes projets et tes objectifs basket Bon, alors, tu attends quoi pour t'inscrire Qu'est-ce que tu fais là Dépêche-toi, dépêche-toi, vraiment. Si tu veux devenir plus performant, c'est maintenant. Maintenant. Maintenant.